Bonjour, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est la solution CompleteView User Analytics développée par Newfield IT. CompleteView User Analytics est là pour aider les utilisateurs ou les administrateurs qui exploitent les informations des rapports d'activité. Qu'est-ce qu'un rapport d'activité Eh bien, le rapport d'activité sur les logiciels d'impression permet de suivre les volumes d'impression ou de copies des équipements. Aussi celui des départements, que ce soit du service achat, du service commercial. Tous ces départements seront suivis dans leur mode d'impression. Ça permet aussi de connaître le volume par utilisateur combien d'impressions couleur, combien d'impressions noir et blanc. Et pour avoir accès à ces rapports d'activité, vous devez faire appel à votre administrateur réseau ou recevoir périodiquement. Un email avec les rapports et pourquoi pas au format excel et être aussi un expert excel si vous n'avez aucune de ces compétences et eh bien utilisez le logiciel complet View user analytics la page de complet View user analytics vous permet de voir l'ensemble de votre service d'impression nombre d'équipements d'utilisateurs l'impression totale en noir et blanc et leur coût, bien sûr en la couleur aussi de faire des simulations du volume par équipement, de voir euh, par rapport à vos objectifs, pourquoi pas des utilisateurs par équipement. Et vous pouvez aussi simuler euh, l'impression des pages couleur vers les équipements noir et blanc. Ce qui vous affiche tout de suite l'économie que vous pourriez réaliser. L'onglet utilisateur vous permet de voir l'ensemble des impressions euh, de l'entreprise sur une année. Celui-ci peut être divisé par nombre de mois. Vous voyez les services qui impriment, à quelle heure commencent les impressions à quelle heure elles finissent. Vous pouvez les sélectionner un mois, celui-ci sera divisé par le nombre de jours avec ces mêmes informations. Le fait de sélectionner la gomme, vous revenez en arrière par rapport à votre sélection. Vous pouvez voir le coût, le coût d'une page noir et blanc, le coût d'une page couleur, le volume global généré, quel est son coût l'ensemble des services et des utilisateurs. L'utilisation vous affiche tout de suite la répartition noir et blanc couleur par rapport au nombre de pages par les utilisateurs. Vous pouvez voir quels types de formats sont imprimés sur le réseau. Le fait de sélectionner par exemple le format PDF, vous voyez le nombre de pages imprimées en PDF en recto ou recto verso, le nombre de pages par document. Vous pouvez revenir en arrière en supprimant l'extension PDF qui vous réaffiche tous les formats imprimés sur votre réseau et pouvoir sélectionner la fonction copie pour voir qui fait de la copie. Et C'est la même fonctionnalité que vous avez pu voir depuis le début. Si je reviens en arrière avec vers les utilisateurs, cela me permet de voir quel utilisateur utilise la fonction copie. Vous avez pu voir pendant cette présentation de Complete View User Analytics qu'il était très simple de manipuler les informations. Je vous invite avec votre système d'impression d'en faire autant. Si vous voulez une présentation, des informations complémentaires, veuillez écrire à info.newfeedit.fr. Si vous voulez revoir les vidéos, cliquez ici. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne. A bientôt, au revoir.